Je suis Willy Bertocchi, je suis la responsable du pôle de gestion des personnels administratifs, techniques, sociaux, santé et bibliothèques au sein du service des ressources humaines. Je suis Amina Bellalmi, gestionnaire administrative au sein du service des affaires juridiques de l'UTBM. Camunda est un outil de gestion des flux de travail et d'automatisation des décisions. L'objectif est de dématérialiser les demandes d'accueil, ce qui permet de gagner en rapidité et en clarté. Cet outil a été retenu pour gérer le process d'accueil des nouveaux personnels et des personnels hébergés à l'UTBM. L'objectif de l'utilisation de cette application et de dématérialiser et d'automatiser la procédure d'accueil. Kamunda va également vous permettre de suivre l'avancée de votre demande tout au long de la procédure. Cet outil est le résultat d'un travail collaboratif entre l'ESRH, l'ESAJ, la Direction de la Transition Numérique et la Direction. Certains services de l'UTBM ont participé à la phase test afin de s'assurer de la fiabilité de l'outil avant de le déployer à l'ensemble de l'établissement. Donc vous allez accueillir une personne hébergée au sein de votre structure ou de votre service. Il vous suffit de vous rendre donc sur votre espace numérique de travail, boîte à outils, accueillir une personne, et puis sélectionner « Demander l'accueil d'une personne hébergée » et accéder à Kamunda via ce lien. Donc pour démarrer le process, vous allez en haut à droite, « Démarrer le process »,« Accueillir un hébergé »,« Remplir les champs » de la personne accueillie. Alors concernant l'adresse mail, donc, il est bien précisé de sélectionner une adresse mail personnelle et non UTBM. Donc, le contexte de l'accueil. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un stage, bien précisé, et la date de début d'accueil, ainsi que la fin. Voilà, Indicter la, stru la structure d'accueil, le lieu, ainsi que le référent. Alors bien préciser s'il s'agit d'un stagiaire gratifié ou non, puisqu'en fonction, les pièces à fournir euh, seront différentes. Et concernant donc, la pièce justificative, bien télécharger la convention de stage pour un stagiaire, le contrat pour une un personne à l'héberger, ainsi de suite en fonction de, du statut de la personne. Donc, une fois la pièce justificative téléchargée, vous pouvez débuter la procédure en cliquant sur « Débuter ». Donc vous allez dans toutes mes tâches et vous allez retrouver donc votre dossier. Celui-ci sera envoyé à la gestionnaire de structure qui recevra un mail automatique avec le lien pour pouvoir y accéder. Donc toujours ne pas oublier d'appuyer sur prendre pour vous attribuer la tâche. Alors la gestionnaire de structure vérifiera donc les données saisies et complétera donc le dossier. Donc, remplira le statut de la personne hébergée. Donc là, en l'occurrence, il s'agit d'un stagiaire qui ne sera pas gratifié. Donc la convention de stage a été transmise à l'étape précédente. Donc inutile de télécharger à nouveau le justificatif d'accueil. La gestionnaire de structure donc, validera le dossier en appuyant sur « Terminer. Un mail automatique sera alors envoyé au responsable de structure. Donc il saisira également le dossier pour avis. Donc voilà, donc, le responsable de structure aura cette page d'accueil. Donc mettra un avis favorable ou non. Et il pourra saisir également un commentaire. Et terminer donc sur le bouton. Donc le dossier est transmis à la personne accueillie. Donc il recevra également un mail automatique. Voilà. Celui-ci devra télécharger donc toutes ses pièces justificatives, à savoir la carte d'identité, euh, la carte vitale, l'assurance de responsabilité civile, le CV si besoin, en fonction donc du statut de la demande. Voilà. Donc il remplira les champs. Donc la personne accueillie vérifiera si les champs remplis sont saisis correctement et complétera donc sa demande et téléchargera donc les pièces nécessaires pour instruire son dossier. Donc une fois avoir téléchargé toutes les pièces justificatives et vérifié donc si le dossier était bien renseigné, la personne accueillie donc valide son dossier en appuyant donc sur « terminer. Donc le dossier à cette étape sera transmis donc au service support, donc qui est le service des affaires juridiques. Donc, le service des affaires juridiques contrôlera les données inscrites ainsi que les pièces justificatives transmises. Donc, surtout, bien télécharger la bonne pièce pour que le dossier soit validé. En cas d'erreur, la demande sera erronée et un mail vous sera transmis avec donc, le commentaire afin de télécharger donc, les bons documents. Donc Si la demande est complète, après vérification, donc, le service des affaires juridiques validera la demande donc, en appuyant sur terminer. Donc, après vérification, donc, le, contrôle, le service des affaires juridiques valide la demande et le dossier donc, est envoyé à la direction pour avis. Donc, la direction vérifiera euh, tout ce qui a été saisi concernant donc, la demande de cette personne et puis autorisera... Ou non l'accueil. Donc, si l'accueil n'est pas autorisé, la direction donc motive le refus. Voilà, donc, appuyez sur Terminer. Donc, la demande d'accueil a été validée. Un mail d'information sera transmis à tous les acteurs, donc, pour préciser que la demande d'accueil a été validée, et la personne accueillie recevra également un mail d'information. Alors il est à noter que si l'accueil doit se faire en laboratoire, l'avis du haut fonctionnaire des défenses sécurité est nécessaire, donc les délais de traitement sont relativement longs, comptez minimum un mois pour que celui-ci rende son avis. Il est donc inutile de faire des mails de relance puisque à chaque étape vous recevrez un mail d'information en vous indiquant où en est la demande. Alors, si vous rencontrez des difficultés dans l'utilisation de Camunda, vous pouvez me contacter à l'adresse suivante. Si vous souhaitez faire une demande de recrutement d'un contrat de recherche, je vous invite à vous connecter sur camunda.utbm.fr et indiquer votre identifiant et votre mot de passe UTBM et ensuite vous connecter. Vous arriverez sur une première page, il faudra cliquer sur « Task list ». En haut à droite de votre écran, vous trouverez un onglet « Démarrer processus ». Il faudra sélectionner « Recruter un agent ». Une boîte de dialogue s'ouvre. Il vous faudra indiquer les renseignements relatifs à la personne que vous souhaitez recruter. Sa civilité, son nom, son prénom, sa date de naissance, sa nationalité. Dans l'onglet « Situation actuelle », je vous invite à indiquer si la personne est à la recherche d'un emploi ou est actuellement en fonction dans une entreprise ou une autre université. Vous indiquerez également un email personnel de l'agent. Dans la partie « Contexte », vous pourrez indiquer le projet de recherche sur lequel l'agent va travailler. Vous indiquerez la date de début de son contrat souhaité ainsi que la date de fin. Le lieu d'accueil, qui sera le bâtiment dans lequel l'agent travaillera. Un référent pour cet agent. Si votre structure d'accueil est concernée par un accès ZRR, vous voyez qu'un encart s'est ouvert afin de pouvoir saisir les informations relatives à la demande au HFSD. Dans le montant prévisionnel, il faut saisir le montant du salaire brut de l'agent mensuel. Le financement est forcément extérieur puisqu'il s'agit d'un contrat de recherche. Vous indiquerez le statut de la personne au sein de la ZRR, le domaine scientifique sur lequel elle va travailler, également la discipline scientifique. Dans « Type d'accès ZRR », vous indiquerez si l'accès sera physique, virtuel ou physique et virtuel. Vous rédigerez le sujet de l'activité de recherche et vous résumerez la mission et l'activité prévue. Vous serez invité à insérer le descriptif du projet, également la fiche de poste sur laquelle travaillera l'agent. Afin de ne pas perdre tout ce que vous venez de compléter, je vous invite à ne pas cliquer en dehors de la fenêtre de saisie des informations. Lorsque tous les éléments nécessaires seront saisis dans Kamunda, vous pourrez débuter votre tâche. Que se passe-t-il ensuite Différents mails vont être envoyés afin de solliciter les avis ou décisions des différents acteurs du processus, le SAIC, le FSD, le responsable de la structure et le responsable de l'OTP. Vous serez informé de l'avancée de votre demande via des mails automatiques envoyés par Kamunda. Je vous rappelle qu'initier un processus de demande de recrutement d'un agent dans Kamunda est réservé au contrat de recherche. Si vous accueillez un personnel titulaire ou contractuel, qu'il soit enseignants, enseignants chercheur ou BIATS, le service des ressources humaines démarra le processus dans Camunda et vous en serez informé directement par des mails automatiques. Nous espérons que ce nouvel outil vous permettra de mieux suivre l'avancée de vos demandes de recrutement. Pour toute question sur l'utilisation de Camunda ou si vous rencontrez des problèmes pour utiliser l'application, vous pouvez me contacter à l'adresse ci-dessous.